Allo tout le monde, c'est Faudre de Bewarden, j'espère que vous allez bien. La vidéo d'aujourd'hui est quand même spéciale parce que pour la première fois, je vais directement chez un fournisseur qui lui-même vend des produits, mais seulement dans son marché local. Je vais rencontrer aujourd'hui pour voir son éventail de produits afin de pouvoir voir les possibilités qui s'offrent à moi et ce, à seulement quelques heures d'avion de chez moi. Je voulais vous partager mon expérience avec vous. On peut trouver des fournisseurs sur Alibaba, oui, mais aussi ailleurs que sur la plateforme Alibaba, Il suffit de bien chercher. Mais avant d'aller plus loin, assurez-vous de vous abonner à ma chaîne. Chaîne, de cliquer sur la cloche pour rester au courant des prochaines vidéos et de liker ceci. Alors, on y va! Alors, et oui, comme c'est mentionné dans le titre, je suis présentement à Atlanta afin de rencontrer un fournisseur de produits américains ici quelques minutes. Car euh, j'ai découvert leurs produits il n'y a pas si longtemps, je les ai approchés avec plusieurs idées que j'avais euh, en tête, dont l'idée de faire un partenariat. Parce que j'ai adoré leurs produits, mais j'ai aussi quelques idées de modification et la compagnie a accepté qu'on se rencontre. Le but d'une entente avec ce fournisseur est que je sois euh, exclusive à leurs produits avec les certifications nécessaires pour vendre leurs produits sur le marché nord-américain euh, ainsi que sur Amazon.com et Amazon.ca euh, pour le Canada. Cette opportunité n'est pas venue à moi, je suis allée la chercher puis mon expertise va permettre de conclure une. Belle entente à -ce, ce que en ce que j'espère. L'avantage de cette stratégie est que puisque le produit se trouve en sol américain, il n'y pratiquement pas de frais de transport, ce qui augmentera la capacité de profit. Euh, maintenant, comment faire pour approcher des fournisseurs comme ça? Voyez-vous, c'est ce que j'enseigne aussi dans ma formation Amazon Be Wild and Free parce que trouver des fournisseurs, euh, trouver des produits qui sont pas en ligne, du moins pas sur Amazon, euh, ça va augmenter considérablement vos chances de réussite. Avec Amazon, là, une des formules qui vous fait gagner est, bon, premièrement, vous créez un private label ou une marque privée en français ou bien euh, vous revendez des produits qui existent déjà, comme faire du, de l'arbitrage par exemple. Il existe beaucoup de façons de réussir avec Amazon. Je crois en Amazon pour les simples et uniques raisons que ça fonctionne pour moi et je vois le progrès de mes étudiants et c'est tellement là, gratifiant pour moi de, voir, de pouvoir aider tellement de monde comme ça. Regardez comme aujourd'hui, je suis à Atlanta, euh, demain, pff, Dieu sait où est-ce que je vais être, Puis tout ça grâce aux revenus générés de mes ventes. Alors, il est maintenant temps de vous laisser et je vais aller rencontrer euh, les fournisseurs puis euh, je vais revenir à la caméra vous parler de mon expérience. Bonjour Bati, la partie 2, je viens de sortir chez le fournisseur et wow, quelle rencontre euh, gratifiante, enrichissante. Ça m'arrive à moi, là, mais ça peut vous arriver à vous aussi. La stratégie a été de démontrer le pouvoir d'achat d'Amazon, puis j'ai pu démontrer que, euh, au fournisseur que je possède une formule qui fait qu'à chaque lancement produit, euh, j'arrive à attirer une bonne marge de profit net. Je sais que plusieurs d'entre vous, vous allez vous demander combien ça coûte de faire ce genre de méthode-là, parce que ici on parle d'une méthode très similaire à faire du FBA, mais au lieu de créer ma marque, je prends un produit qui fonctionne déjà très bien, mais qui n'est pas encore sur Amazon, puis euh, j'approche cette compagnie-là, puis je leur explique les bénéfices de vente sur Amazon, puis croyez-le ou non, ça va coûter 0$ de ma poche. C'est la compagnie, dans le fond, qui va s'occuper d'envoyer de, euh, leur stock dans les entrepôts d'Amazon, un peu comme si c'était mon produit à moi. Euh, c'est eux qui vont s'occuper aussi, bon, du transport, euh, du coût de manufacture. Alors, tout quest ce que j'ai à faire une fois le lancement de produits fait, de maintenir euh, leur, la position de leurs produits, puis je vais toucher une marge de 26%, ce qui est génial, étant donné que j'ai absolument à rien à gérer, j'ai juste à garder là, la bonne santé du listing de produits du fournisseur. Puis ça, c'est cette méthode-là, c'est une autre façon de faire du FBA. Stratégie, planification, réussite, c'est ça la vague Amazon. Si vous avez des questions sur cette stratégie euh, Amazon FBA, faites-le moi savoir. Écrivez-moi aussi vos questions en dessous de la vidéo et on se reparle dans une prochaine fois. Ciao tout le monde!